Bonsoir à tous, donc euh, nous sommes là le 6 avril 2017 et nous, nous allons démarrer l'émission numéro 11 de Radar, euh, radio anarchiste diffusée à République, donc euh, 6 avril 2017. Je vais tout de suite laisser la parole à notre ami euh, Pierre mérèche pour, euh, je euh, pas le feuilleton mais pour euh, le, le texte, euh, euh, enfin je vais le laisser présenter ça. Oui bonsoir, donc en fait c'est un feuilleton. Il s'appelle situation et il y, a, il y a un certain nombre de, de situations décrites. Donc je vais mettre là. Situation numéro 2. Pont au dessus de la voie ferrée. Le sémaphore éclairait la voie ferrée. Il est assis sur le muret de béton, séparant les deux voies de la nationale. Devant lui, l'entrelac des voies ferrées, des collines surplombant des immeubles. Il prend la parole.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 Curiel a milité pour la création d'un parti communiste judéo-palestinien. Le parti communiste français l'a marginalisé et Curiel a été assassiné par sa maîtresse et non par le groupe honneur de la police, ce que les militants n'auraient jamais voulu admettre. Il préfère avancer masqué. Il, celui qui est debout sous le, sous, sous le sémaphore de la voie ferrée, continue à prendre la parole. Il n'a jamais utilisé les femmes pour écrire ses scénarios. Il n'avance pas masqué ou bien... S'il n'est pas un homme respectable comme l'abbé Pierre, au moins il assume le fait de ne pas être un homme respectable. Situation 3. Cortège. Un communiste ne recule jamais. La bataille de Stalingrad. La bataille de Stalingrad. La bataille de Stalingrad. Un communiste ne recule jamais. L'abbé Pierre n'est pas un homme respectable. Ils sont descendus de la place de la cathédrale. Ils portent des chemises noires brunes et vertes de la garde de fer. Ils ont pris les fusils, les gourdins les couteaux. En tête marche le sénateur, puis les membres du conseil municipal. Derrière eux viennent le comité de chômeurs non assistés, puis la délégation du centre régional. L'instituteur encadre les enfants et tous, tous, ils répètent « Les huiles à dachaux, les bobos au boulot ». Les Win à dachaux, les bobos au boulot. Et puis c'est pas fini, derrière viennent les gendarmes, les journalistes et les organisations humanitaires. Ils marchent, ils marchent, ils marchent, unis dans le même élan, afin d'œuvrer pour le nettoyage de la pourriture, la pourriture des assistés qui ne participent pas au relèvement de la nation. Situation 3, suite et fin. Adresse. Ils s'arrêtent devant la porte, la porte fermée par un cadenas à une chaîne. La porte de la maison rose des lesbiennes, femmes. Mur de Berlin, 1989. Marture à ouf! Marture à ouf! à ouf! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! Ouvrez la porte! La porte! La porte! La porte! La porte. Voilà. Merci. Alors, ne faut pas croire que si je suis dans la vie de c'est un film qui a été réalisé qui s'appelle Lux Perpetua. Mais ce film est fait, mais souvent. Les films, j'en fais des, des textes, ou c'est le contraire, où je fais des textes des films. Voilà, parce que pour moi, le film, c'est pas forcément l'émotion, c'est pas forcément un récit, c'est une prise de parole, c'est l'espoir d'une agora qui serait permanente. Voilà, c'est-à-dire le film ne serait qu'un prétexte à une agora, où le poste de commandement, c'est-à-dire le réalisateur, n'existe plus, comme un peu nuit debout, peut-être, dans ma tête. Il y a une idée, il n'y a plus de poste de commandement, il y a une agora constituée, une Assemblée Générale, qui est chargée de faire le film. Voilà. Et c'est ce projet que j'initialise qui s'appelle « L'État de notre urgence ». Et c'est un libre financement sur Ulule, on mettra l'adresse tout à l'heure, au moins un jour. Et je voulais un petit peu m'entretenir avec Claude, qui est une des personnes qui soutient donc ce projet financier. Et ce serait bien que tout le monde soutienne maintenant ce projet financier « L'État de notre urgence ». Justement, la contradiction étant de faire une âgée permanente qui a vocation à, vous, voilà, à, vocation à foutre le bordel. Et si je ne parle pas d'argent, dans ce cas-là, je suis dans l'imposture. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, je, je suis un homme bien. Je ne suis pas la Pierre, justement. Je ne suis pas un homme respectable. Et que si je ne parle pas d'argent, c'est pas clair le projet. Voilà. Bon. Donc, euh, est-ce que tu peux dire quelques mots Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet, l'état d'urgence que tu as soutenu brillamment aujourd'hui, il y a deux heures, comme dit l'a dit Machine Hugo Bien, cher Pierre, euh, nous ne sommes pas dans n'importe quelle ville, nous sommes à Paris. Et en voyant les nuits debout comme ça, de façon désordonnée, j'avais l'impression, alors que j'étais pané, que nous étions dans les géants de 48 de Victor Hugo. C'est-à-dire que un moment, quand le concert, l'orchestre symphonique est arrivé, j'ai même vu les policiers être en silence et la musique s'imposer. Pour montrer qu'en fait le désordre c'est le pouvoir et les gens généreux étaient sur la face de la République. Voilà. C'est ça, ça qui me séduit moi, parce que l'idée c'est de faire maintenant des âgés permanents et que les artistes deviennent leur propre AG. C'est ça l'idée. Il faut arrêter avec l'idée que, que l'artiste c'est Dieu, qui a un message à dire. Je pense qu'on est là pour créer des AG, voilà, même si on ne fait pas le vide. Euh, je sais vous. suis d'accord avec toi, euh... tout d'un coup le pouvoir s'aperçoit que les peuples sont ingouvernables. Et je reprendrai le mot euh, de Blanqui, le peuple est une option bien caoutchouteuse, c'est-à-dire on verra bien, on verra bien. Quoi. En tout cas, nous avons besoin d'oxygène, nous avons vraiment besoin d'oxygène. Et qu'est-ce que tu as trouvé de le, le dossier sur le Tu m'as dit tout à l'heure que c'était une bouffée d'air pur un petit peu. Pardon tu m'as dit que c'était un peu une bouffée d'oxygène. Euh... Tu sais. Pour parler plus fort, oui. toi, pas moi, bah, ça va, jure. <rire> C'est à dire, nous sommes euh, la, référence, la référence à la deuxième guerre mondiale et à la destruction industrielle et massive de peuples et de peuples. Fait que nous sommes dans le premier rebond euh, des deux guerres mondiales et nous avons besoin d'oxygène. C'est ce que disait, je crois, euh, Jules Vallès la mort sans cesse recommencer. Donc, à un moment, ça suffit, le peuple est bon. Les gens sont bons. Qu'est-ce qu'ils cherchent Mais qu'est-ce qu'ils cherchent bah Justement, ils cherchent à exister, à une espèce d'euphorie. Et je pense que la fonction de l'art, c'est de créer des, des endroits de, de prise de parole. La fonction de l'art n'a pas à être marchand ou à satisfaire le narcissisme d'un auteur. C'est pas ça la question. On est là, me semble-t-il, sur Terre, pour créer des réseaux. Et c'est ce que j'ai fait avec Roger et Marc, qui se font partie du, du groupe de production. De ce projet d'État notre genre, c'est un groupe de production. Voilà, où il n'y a pas des rôles vraiment définis, il n'y a pas un caméraman un réalisateur, on est tous, on est tous un peu ce qu'on va devoir faire dans le projet. Chacun apporte est... son 27. Voilà. Et tout le monde est le bienvenu. Oui, et puis euh, euh, nous sommes pour la technique. La technique, nous ne sommes pas la France d'en bas. Tout ça c'est des formules. On est en bas de rien. On est en bas de rien. Pour ceux qui nous disent que nous sommes la base, etc. Pourquoi se situe géographiquement haut par rapport en bas Donc, à un moment, ça suffit. Donc, ça veut dire que euh, les révolutions sont en permanence. On marche sans arrêt. Et y compris l'art. C'est ce qu'on essaie de faire. L'art ouais. est inclus. Voilà, l'art voilà. est inclus. L'art n'est pas coupé de la société. C'est ça, ils nous mettent dans le CNC, dans des galeries d'art, et c'est pas intéressant. L'art fait partie de la révolution, et la révolution, c'est l'art. Et c'est pour ça que des hommes politiques, des dirigeants politiques comme Mélenchon, il faut comprendre qu'on n'est pas ennemis dans un sens. Si on est ennemis, parce que justement, ils ne veulent pas de l'art. Ils veulent formater la pensée, et ils ne veulent pas de discours déviants. Et c'est une grave erreur. Parce que si y a des artistes sur place de la République qui font autre chose, ce pas contre Mélenchon. C'est pas qu'on les insoumis, c'est un autre monde. Voilà. Pierre, on va leur faire, au fond, euh, un cours de culture, entre guillemets. Même Vermeer a peint des gens de tous les jours. Euh, même Renoir a peint des, des gens de tous les jours. Il n'a pas peint des bourgeois. Tu comprends ce que je veux dire Renoir, Vermeer ont peint des femmes ou des hommes de tous les jours. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'eux. Eux, quoi. Oui, ils ont besoin de nous, mais pas de nous. Voilà. Donc euh, un peu d'optimisme, quoi. Voilà, on lâche rien. Hein. On s'accroche, voilà, et vive la technique, quoi. Merci, merci beaucoup. Voilà, franchement, bon, bravo. Je, je pas. Je, il ne faut pas que je voie que je suis filmé. Hein? Oui, c'est vrai, oui, vrai. que ça, ça peut impressionner, mais moi, oui, ce que je, je trouve, habitué mais ce que tu as dit, le plus important, c'est que eux ont besoin de nous, nous on n'a pas besoin d'eux, et ça me permet de rebondir, parce que ce soir, on va parler de la communauté Emmaüs de l'Escarpeau, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui est la plus grande communauté Emmaüs de France et de Navarre. Donc il y a plus de 130 personnes, ils, et on les appelle des compagnons, donc ce sont des gens qui euh, donnent une seconde vie à des objets, que ces objets soient des meubles, ou euh, du textile, ou des vêtements, ou de l'électroménager. Et, et ces 130 compagnons sont considérés par la société eux-mêmes comme obsolètes, comme surnuméraires. Et donc, dans cette communauté des Maïs, qui a un succès commercial énorme, c'est-à-dire que tous, tous les jours, quotidiennement, les gens viennent et, et, et, et ils réalisent vraiment un très gros chiffre d'affaires, c'est le succès commercial le plus grand de toutes les communautés Emmaüs de France. et eh bien, cette communauté Emmaüs est indépendante financièrement, totalement, et aussi, ils sont autosuffisants au niveau alimentaire. Donc, on pourrait croire que là, c'est le paradis sur terre que je viens de décrire, une, une communauté un peu utopiste que tu, dans, dans laquelle tout le monde aimerait vivre. Eh bien, malheureusement, j'ai vu euh, sur la page de Pierre Mehachovki, la page Facebook, j'ai vu une pétition euh, qui a été lancée par David Cruz euh, par rapport à cette communauté Emmaüs et ça m'a orienté vers un reportage de l'autre JT qui date de 2015, un très bon reportage qui a été fait par Alan Henry en 2015 pour l'autre JT, où on va découvrir, je dirais, l'autre face de la médaille. Et donc, on découvre, voilà, c'est l'envers, c'est-à-dire que... Ce cycle court, direct du producteur au consommateur, on s'aperçoit en fin de compte qu'il fonctionne comme le système. C'est une société hyper capitaliste, c'est une société hyper hiérarchisée. Et donc on a un, un autocrate local, un certain Germain, dont je vous passerai le nom patronymique, qui au retour d'un voyage en Inde en 82, a eu l'idée de monter cette communauté. Et voilà ce qu'il dit dans le reportage, il dit « Nous, Emmaüs l'escarpeau, on veut être une alternative qui puisse permettre à la personne de se reconstruire économiquement, socialement, culturellement, politiquement et qui retrouve son statut de citoyen. Et là, le journaliste... Il être chez les Insoumis, non Oui, à mon avis. Et, et là, le journaliste, il, il, il nous montre une réunion où la seule personne qui s'exprime, c'est ce fameux Germain. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, il y a un des compagnons qui veut proposer euh, quelque chose au niveau de, justement, du recyclage des objets et les autres compagnons lui disent eh « c'est toi, parce que toi, tu ne vas pas faire long feu, tu ne vas pas rester longtemps dans la communauté ». Donc, euh, hors, hors caméra, le journaliste interroge ces gens-là parce qu'ils ne veulent pas s'exprimer devant la caméra et voilà ce qu'ils lui disent. Il ne peut pas y avoir de critique sur une quelconque décision il y a des gens qui parlent en ville ils se font virer donc on voit bien qu'il y a un fonctionnement où l'exclu, se trouvait exclu de la communauté d'Emmaüs l'escarpeau parce que en fin de compte il veut simplement euh, exprimer une opinion, il veut simplement avoir euh, euh, part sur sa vie c'est à dire il veut simplement donner son avis dire ce que lui veut faire ou ne veut pas faire et donc ensuite il interviewe un certain David qui a été viré de la communauté Emmaüs l'escarpeau et, et, et là il dit simplement qu'il a signalé ce qui se passait dans la communauté, c'est-à-dire qu'il travaillait 172 heures par mois pour 100 euros mensuels. C'est-à-dire j'ai fait le calcul, ça représente 0,58 euros de l'heure. Alors, et il a eu le malheur de dire au fameux Germain que pour lui c'était un problème, que ce n'était pas du tout ce qu'il lui avait dit au départ, et il a dit je veux être payé plus que cela pour le travail que j'effectue. Donc ce, ce sale type de David a eu des revendications euh, salariales et ça n'a pas plu à euh, Germain qui l'a viré donc il était à la rue quand il était interviewé, il, il, il avait été rendu euh, au caniveau dont euh, certainement euh, par pur altruisme Germain l'avait sorti et donc dans la pétition il nous explique que ce Germain et sa femme ont des revenus qui tournent entre 6000 à 9000 euros par mois et que en fin de compte ces gens-là sont exploités pour une centaine d'euros par mois, et ils n'ont pas leurs mots à dire. Alors il dit que David n'est pas un, un cas isolé, ce qui fait qu'en 2005, une, une adjointe à la mairie de Pau a adressé un courrier à, à, à ce sujet, à la direction des d'Emmaüs France. Et donc dans, dans ce courrier, qu'est-ce qu qu dans, dans ce rapport qui a été demandé par la direction des d'Emmaüs France en 2005, qu'est-ce qu'on pouvait lire On lisait... Les rapports avec les campagnons sont brutaux voire physiques, engueulades permanentes. On y lisait aussi, ceux qui ne sont pas dans la norme se retrouvent jetés immédiatement dans l'heure à la rue et parfois avec brutalité. Quant aux autres, ils sont soumis, ah c'est très bien, ils sont soumis à une pression permanente, il faut du rendement. Donc on voit bien que dans cette communauté Emmaüs, non seulement les gens sont surexploités, c'est-à-dire que c'est le libéralisme poussé euh, quasiment euh, à ses limites, comme en Chine, en République de Chine Populaire, excusez-moi, en République de Chine Populaire, et cet audit d'Emmaüs en France en 2005, qui a été fait à la demande de Martin Hirsch, qui était à l'époque le directeur d'Emmaüs France, il, il signale une absence totale de vie associative, un défaut de contrôle des finances, des conditions de travail extrêmement difficiles et une absence de débat. Voilà, donc les choix politiques sont ceux de Germain uniquement. Alors, il faut bien voir que le journaliste n'en est pas resté là. Il a été voir ce fameux Germain pour lui demander des comptes et, et, et donc voilà ce que répond ce Germain au sujet de David, la personne qu'il a foutu à la rue. Alors il dit « les pourboires ne rentrent plus ». Donc le journaliste lui dit et il volait. Et donc, là, le Germain, très rusé, dit non, non, non, euh, les pouvoirs ne rentrent, ne rentrent pas, c'est tout ce que j'ai dit. Donc, il, il accuse, en fin de compte, ce Germain d'avoir détourné de, de l'argent de la communauté à son propre profit. Ensuite, il dit de, de ce David il s'en fout, il ne respecte pas les activités qu'il doit faire. Ce genre de, ce genre de comportement, euh, ben voilà, peut-être qu'il faut l'aider. Mais il faut pouf, et là, la main de Germain fait le coup près. Donc, en fin de compte, il a pris la décision de le virer parce qu'il ne supporte pas ce genre de comportement. Donc, en fin de compte, ce David, qui, qui dit qu'il est surexploité, euh, en fin de compte, ce n'est qu'un voleur qu'il a viré pour éviter qu'il y ait des comportements comme ça dans la communauté des Maüs. Au sujet de la jointe au, à, à, à la mairie de Pau, euh, voilà ce que dit euh, notre Germain. Il dit, le porteur de projet, euh, on veut... On veut le détruire et prendre sa place. C'est-à-dire, en fin de compte, à la mairie de Pau, elle dénonce euh, ses pratiques parce qu'elle veut prendre sa place. Et elle dit, il dit que c'est une forme de jalousie, ça c'est la réalité, et qui existe encore aujourd'hui. Alors qu'il y ait des gens qui soient jaloux, bien sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, bien sûr. Mais à partir du moment, quand tu aimes quelqu'un, et quand tu aimes et que tu adores quelqu'un, à un moment donné, tu veux le tuer. Euh, c'est ça en psychanalyse ou en psychologie. Ça s'analyse. Bon, et après, il dit « Moi, je ne suis pas psy ». Voilà comment il traite euh, les allégations de l'adjointe au maire de Pau. Et après, au sujet de l'audit d'Emmaüs, donc de, de, de l'audit de la maison mère, voilà ce qu'il dit. « Cet audit-là, il est fait pour me détruire. Ça, tu ne le sais pas, tu ne connais pas toute l'histoire qui date de, depuis plus de 30 ans. Parce que Emmaüs France, c'est une institution qui gère le misérabilisme, peut-être la, la bonne conscience voilà, pour être la bonne conscience du système, néolibéral, et 80% des gens qui sont à Emmaüs, ça je peux te le dire, ce sont des conservateurs. Donc voilà comment parle ce, ce responsable de la communauté Emmaüs de Pau. Et il dit aussi. Après, il dit ce sont des judéo-chrétiens, donc ce sont des conservateurs judéo-chrétiens. Donc ce responsable de la communauté emmaüs Po euh, fait, on ne va pas dire qu'il fait de l'antisémitisme, parce qu'il met les chrétiens dans, dans, dans le même sac que les juifs, mais enfin, très clairement, il dit que les gens qui s'opposent à lui sont à la fois des juifs, il y a une conspiration en fin de compte contre, contre ce type qui gère la communauté d'Emmaüs. Et donc, ce soir, moi, je dis, voilà, je vais, il faut qu'on interroge David. Je, on ne va pas écouter Roger Nimaud qui parle d'un reportage qu'il a vu, même s'il est fort bien fait. Il faut qu'on ait quelqu'un qui comprenne, qui connaisse cette communauté des Maïus et qui nous parle en direct euh, bah, de, de cette communauté des Maïus et de ce qui se passe. Avant, avant on, va, on, va, on va avoir notre ami Assa qui veut dire quelque chose. Oui, bah, écoutez, je vais rester toujours dans le même sujet, hein, le sujet de Roger. Euh, oui, voilà donc je reviens sur Emmaüs et euh, c'est d'actualité hein. voilà euh, ce centre, le centre qui est à port de la Chapelle eux ils appellent ça le centre humanitaire mais moi, bon voilà je, je l'appelle le centre de la honte c'est pas une, un centre de mise à l'abri, c'est un centre de mise à la rue, et j'en connais des réfugiés ça fait à peu près 2-3 mois qu'ils attendent dans la rue donc c'est une mise à la rue pour le côté euh, dons, monsieur, dame, euh, aussi bien en nature, c'est-à-dire des vêtements, parce que euh, le plus souvent, vous donnez euh, des vêtements euh, de marque hein, et aussi euh, des dons financiers. Donc, que ce soit grandes grande institution telle que Emmaüs, la Croix-Rouge, enfin, voilà, à ces institutions que vous versez ou alors vous donnez en nature, posez-vous la question où ça va est-ce que c'est des comment dire des gens qui sont dans la précarité tels que voilà précarité SDF voilà quoi les laisser pour compte donc posez-vous la question où va cet argent et aussi les vêtements que vous donnez aussi parce que justement il y a des des boutiques Emmaüs. donc ce qui se passe c'est que ils font du tri D'accord Donc ils donnent des. Voilà quoi, les, les ben choses euh, voilà, pourries, voire sales, déchirées. Parce que moi-même, hein, j'ai assisté à des distributions de la part de Emmaüs ou Utopia, de toute façon c'est pareil, hein, Utopia 56 ou Emmaüs, c'est kiff-kiff. Hein. Donc je vous demande, monsieur, dames, de vous poser la question, hein, parce que moi, aujourd'hui. Hein, eh ben, que ce soit la Croix-Rouge ou Emmaüs ou euh, Secours Catholique ou moi, c'est des associations mafias. Donc posez-vous la question, où vont vos dons Donc demandez la transparence et réclamez la transparence, vous les donateurs aussi bien financiers que en matière nature. Posez-vous la question, où va Que ce soit les grandes ou petites assos même les petites assos qui ont qui ont émergé là parce que à chacun un truc là depuis quelques temps chacun oui, est il sa tête hop oh, association là, là, là, là, là. donc posez-vous la est question titres, voilà <rire> et, et, et donc là nous allons avoir euh, David euh, par téléphone donc c'est à toi David Ouh, -tu oui c'est c'est à toi David oui allô est-ce que tu nous entends oui, mais on t'entend pas. Alors attends, là, il y a un problème technique. Il faudrait qu'il soit... Euh, ah bon, alors euh, oui. Euh, euh, on a un problème technique de synchronisation. À, euh, et donc, on n'entend pas... Oui, mais ça ne passe pas. Tu, tu l'avais coupé Oui, oui, je Mais il faut synchroniser, alors. Euh, on n'est plus synchronisé, donc... Donc, j'en viens, Donc, on va bientôt avoir David Cruz. Euh, il a ouvert une pétition sur Change signée signé Anthropos. Et cette pétition, j'ai découvert sur la page de Pierre Merechkovski. C'est comme ça que j'ai compris un petit peu ce qui se passait dans la plus grande communauté Emmaüs de France. Et cette pétition s'intitule « Pour le départ du responsable Emmaüs de la communauté Emmaüs-Escarpeau ». Voilà. Alors, il faut, il faut bien voir que... Si notre ami David Cruz a lancé cette pétition et si on veut l'entendre ce soir, c'est qu'il y a un tournage qui est prévu cet été avec Jean Dujardin et Yolande Moreau à cette fameuse communauté d'Emmaüs. Donc on a, on a tous les bobos de, de l'audiovisuel subventionné. Ils vont se précipiter pour euh, profiter aussi du misérabilisme et donc il faut boycotter ce tournage et c'est ce à quoi va appeler David et donc c'est pour ça qu'il est important de, pour nous de, de l'avoir euh, en direct dès qu'il va être à, à nouveau euh, synchronisé. Voilà donc euh, c'est parti, donc euh, il le rappelle. Ça y est, ça y est, c'est bon. Bah, bah, alors David David, euh, tu peux, tu es à l'antenne, est-ce que tu peux nous parler de la pétition que tu as lancée Oui, j'ai lancé une pétition en fait pour euh, un boycott sur le festival et le tournage qui vont avoir lieu dans la communauté Maïs-Escarpeau dans les Pérines Atlantiques. Oui, et alors donc cette, cette pétition, euh, to, toi David, raconte-nous un petit peu qui tu es et, et comment tu en es arrivé à lancer une pétition mmh. Alors moi j'étais arrivé à lancer une pétition parce que j'ai vécu dans cette communauté en fait en 2015, j'ai passé trois mois là-bas en tant que chauffeur. Et j'ai pu, pu compter d'énormes dérives du responsable l'escarpeau qui s'appelle Germain. Euh, C'est un comportement totalement autocratique en fait, il prend seules les décisions, même les plus absurdes. Il oui. se permet de foutre des gens à la porte, que ce soit en été, en hiver, il pratique la, les exclusions en train hivernale. Et, et donc, il y, y, y a eu un homme qui est mort, je crois, qui a été expulsé en hiver. Oui, c'est le dernier hiver qui vient de passer, le dernier euh, compagnon qui a été expulsé, qui s'appelait euh, malheureusement donc, Thomas, euh, est mort trois jours après à la rue, euh, d'un arrêt cardiaque en fait. Donc, donc je pense que s'il avait été resté dans la communauté, il aurait pu être pris en charge éventuellement pour des soins quoi. D'accord. Donc donc, pour toi, tu dis que c'est au-delà du fait de non-assistance à personne en danger. Tu dis que ce responsable a mis en danger la vie d'un compagnon en le mettant à la Absolument. rue en, en hiver. Absolument. Il faut savoir que Thomas, qui n'est pas le premier à être mis dehors en plein hiver. Malheureusement, cette année, ben, on est arrivé à ce qu'il y a un mort. Quoi. Et là, ça commence à devenir extrêmement grave, je trouve. Et, et donc, tu as ouvert cette pétition, et, et donc c'est pour le départ du responsable Emmaüs Escarpeau, et tu dénonces aussi, il y a un projet de tournage avec tous les bobos parisiens du cinéma subventionné. Ah ben, cest pire que ça, c'est pire que les bobos. C'est les gens d'Ancien Canal, c'est tous les gens qui sont soi-disant de gauche, qui sont soi-disant pour des crimes sur nous dit, soi-disant des radicaux, en laissant sans papier et tout le bordel. Et en fait, c'est qu'une qu apparence, c'est qu'un discours qu'ils ont pour, pour être bien vus, par, comme tu dis, par les bobos. Et dans les fêtes, ils vont créer une comédie politique chez Emma dans un espèce de, de, de camp. Enfin, c'est ignoble que Conan fasse ça que la bonne, tu vois, c'est hypocrite. Ils ont vraiment un double langage. D'un côté, dans les médias, ils disent qu'ils sont de gauche et tout. Et c'est un problème qui du spectacle de la misère, Dès le pire, ce qu'ils voient, c'est la main-d'œuvre gratuite. Oui. La mise à disposition d'un de, de tournage gratuit. Ils ont pourtant été avertis. Hein. Moi, je leur ai signalé les problèmes qui se déroulent dans cette communauté. Ça fait plus de deux mois que j'ai laissé des messages sur tous les liens que j'ai pu avoir avec eux. Et je n'ai absolument aucune réponse. C'est-à-dire qu'on reste vraiment sur le principe de la gratuité du tournage, quoi mais alors ça fait plus de deux ans que c'est dénoncé ça fait oh, plus, appeler, moi, plus, de, plus de deux ans qu'il y a des exactions et, et là toi, tu essaies d'organiser euh, à la fois le boycott de ce tournage je crois qui est prévu pour août prochain et, et, voilà. et donc il y a Yolande Moreau, il y a Dujardin, Jean Dujardin Yolande Moreau voilà. et, et donc toi, toi tu essayes de, de remuer le landerneau pour dire attention là ça suffit la coupe est pleine, euh, on a eu un mort cet hiver euh, il faut vraiment que les gens se bouge le cul, c'est-à-dire qu'ils arrêtent de, de croire qu'un type qui a un qui a million d'euros de, de patrimoine peut défendre le peuple, Est -ce il, il faudra peut-être que les gens ouvrent les yeux, donc c'est vraiment très grave est-ce que tu peux nous dire toi, lorsque tu étais chauffeur ce à quoi tu, ce dont tu as été réellement témoin, toi, David nous, témoin de désormais d'exclusion déjà il, il met les gens à la rue à, à la paix, hein, il reste pas tous les mardis matin, en fait, il y a des... C'est un petit réseau d'informateurs qui vient lui résumer un petit peu le week-end de passé. Et à partir de là, ils excluent sans, sans réfléchir. Il faut savoir que les gens qui sont exclus ont entre un quart d'heure et vingt minutes pour quitter la communauté. Un quart d'heure et euh, 20, 20 minutes. minutes Et même quasiment tout le temps, ces gens ils finissent à la rue. Hein, ils n'ont absolument aucun, aucune aide sociale. Parce que quand on est dans une comité, communauté d'Emmaüs, on n'a pas le droit d'avoir le RSA ni les athéliques. Mais comment ça se fait que tu qu n'as pas, pas le droit d'avoir le RSA En général, hein. Oui Comment est-ce que ça se fait, David, qu'ils n'ont pas le droit de toucher leur RSA Ça lui permet de, les, de les sortir un petit peu du système et de les avoir vraiment sous sa main. Voilà. Là, un compagnon qui se fait exclure. Il sait que s'il sort de cette communauté, il se retrouve obligatoirement à la rue. Donc, ça permet d'avoir tous les compagnons dans une sorte d'acceptation de, de leur situation sans pouvoir revendiquer quoi que ce soit, en fait. En fin de compte, c'est un moyen d'obtenir une bien soumission bien. totale. C'est l'équivalent mais... Oui, David. Il soumet les compagnons à sa volonté, il faut savoir qu'il a un comportement complètement autocratique hein. Il permet les le, le décisions les plus aberrantes sans prendre vie de personne Il faut savoir qu'il peut aussi arriver à s'ils remettent leur PQ à zéro C'est-à-dire que les compagnons sont payés 25 euros par semaine Ou qu'ils dans le bonheur de toucher 35 euros Et s'ils ont une parole dérangeante ou une, une opinion personnelle Ils leur remettent systématiquement le PQ à zéro, c'est-à-dire à 25 euros par semaine Et ils maintiennent les gens comme ça dans une forme de paupérisation assez délirante en fait mais, mais donc ce système, il fonctionne parce que c'est la peur, c'est-à-dire c'est vraiment une dictature. C'est-à-dire que chacun... C'est la, la peur vraiment de tous les compagnons. Ils ont. Moi, j'ai voilà. énormément de témoignages et tous les compagnons que j'ai et qui veulent bien témoigner pour, pour mon site euh, me demandent absolument l'anonymat le plus complet. Quoi. Ils veulent vraiment pas être nommés ni cités, ils ont très très peur de cette personne là mais Même a... après être, euh, après être partie de la communauté. Hein. Il a brisé des couples aussi. Il a besoin de couples, il a mis à la rue des femmes enceintes, euh, euh, des femmes enceintes, des mères avec leurs enfants hein, qui se retrouvaient à la rue encore cette année encore. Hein, euh, une mère qui a été mise à la rue, le gamin a été demandé des vérifications pour mettre les raisons de l'expulsion, et il s'est frappé dessus le gamin. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas loin, c'est une secte en fait. Il y a un, un, un de nos amis qui dit en fin de compte c'est une secte. C'est-à-dire que c'est un gourou et c'est une secte. Donc, un gourou, c'est absolument ça, c'est un gourou, il faut absolument euh, acquiescer à tout ce qu'il vit. De toute façon, la, la contradiction n'est absolument pas admise. Hein. C'est-à-dire que lui, l'urgence, des lignes directrices et tout le monde doit suivre en disant, Amen. Euh, il y a eu un reportage que tu fais d'ailleurs sur, sur ce type-là qui était assez parlant, euh, qui avait été diffusé par 34. Et est-ce que est-ce que oui. tu penses que tu vas pouvoir obtenir un soutien de la part de cette cet adjointe à la, à la mairie de Pau Est-ce que, est que, est que tu as des politiques au niveau local qui commencent à, à t'accorder une oreille et, et à vouloir agir quand même contre contre Absolument pas, il faut savoir qu'il y a une sorte de corruption passive sur, sur euh, Pau. Alors, je dis corruption parce qu'en fait, euh, la, cette communauté permet d'attirer 130 personnes qui ne retrouvent pas la rue dans les rues de Pau, qui ne demandent pas le RSA, qui ne demandent pas les minima sociaux, et donc ça arrange énormément les élus de la région en fait. Et donc ils ne veulent absolument pas intervenir. Moi j'ai eu en contact François Bérou, j'ai eu en contact la le maire de et personne ne veut intervenir sur cette communauté. Tout le monde va ses yeux, La société qui pense, c'est de se faire inviter à des dîners de représentation des ou à des voyages un petit peu partout dans le monde, en fait. Et donc toi tu penses qu'il y a une collusion euh, par intérêt des politiques pour entretenir cet omerta et laisser en place ce, ce criminel gourou. Mais un peu est extrêmement content d'avoir 130 personnes qui ne se retrouvent pas à la rue. Lui, il a pas trop de SDF dans sa ville et c'est grâce à Emmaüs, quoi donc ça arrange euh, Beyrou, même pour les électeurs, il peut présenter sa vie sous un joli jour en fait. Et, et donc est-ce que toi tu penses qu'on pourrait organiser cette communauté différemment en ayant un statut de scop, par exemple, en faisant en sorte que, que, que, que chacun, chacun des travailleurs euh, soit en fin de compte euh, propriétaire et actionnaire de la communauté C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils sortent des maus et, et qu'ils obtiennent une réelle autonomie. de partenariat, déjà contractualisé leur activité leur logement, parce faut savoir qu'il n'y a aucun qui est signé à MAX d'Escarpeau, on ne peut pas savoir, moi j'ai passé 4 mois là-bas et personne ne peut savoir que j'y étais, il hein. n'y a pas de papier de fait et donc c'est pour ça qu'il peut expulser les gens de l'activité, expulser les gens de leur logement. Quoi. Donc déjà il faudrait contractualiser un petit peu tout ça et faire des contrats de participation où chaque compagnon détiendrait une petite partie de MAX d'Escarpeau en fait. D'accord. Donc, bah, David, je, je te remercie vraiment beaucoup pour ton témoignage. Merci, David. Oui, et, et euh, moi, je pense qu'on te rappellera la semaine prochaine. Oui, alors il y a Eric, Eric Pététin qui est dans, dans, dans le coin et qui, qui a entendu parler de ton affaire et qui, t qui va vous soutenir. Donc il faut savoir que nous, on va te recontacter dans les semaines qui viennent. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout laisser. lui si on peut lui donner le téléphone. Voilà, est-ce qu'on peut donner ton téléphone à Eric Pététin D'accord, on ben, te remercie David, hein, franchement, pour ton témoignage et pour tout ce que tu fais, parce que c'est courageux. Voilà, merci pour, ton, vous coup, vous hein. merci pour ton courage et je te dis aussi, ben, à titre personnel, euh, ben, bonne convalescence à ta fille, parce que je sais qu'actuellement ta fille est hospitalisée. Franchement, merci David, et, et, et, et ce n'est pas juste pour ce soir, c'est pas le petit scoop du soir, c'est on va revenir la semaine suivante, on t'appellera, on veut vraiment faire à c'est ça, on ne veut pas que ce tournage ait lieu en août prochain. Hein, et on veut que les choses oui, changent euh, dans la communauté, L'Escar de peau. Ah, franchement, merci, merci David et, et, et bravo pour ton courage. Voilà, merci. merci. Au revoir. Salut. Eh bien, là, on a eu euh, en direct un, un témoignage qui, qui, qui, qui. Franchement, moi je dis, aujourd'hui en 2017, alors qu'il y, y a des gens qui, qui, nous de, qui nous parlent pas du nucléaire, qui nous parlent pas du paupérisme galopant, qui nous parlent des réfugiés en, en employant le mot migrant. C'est scandaleux. Aujourd'hui, il y a des, des problèmes extrêmement graves en France, d'une montée du paupérisme, d'une gestion du misérabilisme. Et moi, j'accuse des gens comme Mélenchon. Ces gens-là sont les cache-pots de des vrais problèmes. Mélenchon, il est anti-nucléaire comme moi, je suis archevêque. Moi, je ne tolère plus qu'il y ait des gens qui viennent sur mon compte Facebook m'insulter en me disant que je ne suis pas un anti-nucléaire parce qu'ils ont lu le torchon qui s'appelle Programme Commun de Mélenchon. Parce que c'est un véritable torchon quand on veut proroger la sortie du nucléaire alors que la seule chose réelle à faire c'est l'arrêt vital, définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires. Moi j'ai ma frangine Catherine qui est morte à 46 ans, qui était infirmière anesthésiste, elle est morte d'un cancer généralisé suite à Tchernobyl. Il y a eu du plutonium qui est venu jusqu'en région parisienne, Monsieur Mélenchon. J'ai mon père qui est mort en 2010, parce que ma sœur c'était en 2007. En 2010, pareil, cancer généralisé. Et il y a plein de familles françaises qui ont des gens qui sont morts d'un cancer généralisé, hein, depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui. Et ces gens-là, ils ne veulent plus que nos 58 réacteurs, que nos 18 centrales, que nos diverses installations libèrent dans l'environnement quotidiennement des poisons radioactifs. Et donc il ne s'agit pas de parler de sortie du nucléaire, il ne s'agit pas de fermer Fastenheim, on s'en branle. On a 58 vieux réacteurs, dont aucun n'est Français, ils sont tous sous licence américaine, comme les réacteurs qui ont explosé à Fukushima. Et donc ça c'est le vrai problème de fond. Aujourd'hui les Français ne sont pas en sécurité, et le problème d'insécurité, ce n'est pas d'être noirs, ce n'est pas les Arabes, ce n'est pas toutes ces conneries, c'est les réacteurs nucléaires. Hein et ce racisme nationaliste, on n'en veut plus M. Mélenchon, vous êtes un nationaliste et vous êtes un raciste. On ne veut plus de boum, c'est Mélenchon. Cassez-vous, dégagez. Aujourd'hui, il y a une vraie révolution de fond. Et c'est une révolution non violente. C'est les Français qui sont à 6 millions musulmans, qui veulent qu'on les respecte en tant que Français. C'est les Blacks, qu'on a marre d'être appelés des Blacks, qui sont noirs et qui sont Français, et qui t'emmerdent, Mélenchon. Ce sont les gens qui, aujourd'hui, en Guyane, sont dans la rue. Aujourd'hui, en Guyane, ils sont dans la rue. Et moi, j'ai vu un très beau dessin qui m'a fait rire, aujourd'hui. Ce sont deux Guyanais qui sont dans leur pirogue, et qui rament. Et il y en a un qui dit T'as vu le débat hier à la télé, et l'autre lui répond « T'es toi et rame. Bien sûr qu'il doit se taire et ramer, parce que de l'extrême droite à l'extrême gauche, il n'y a personne qui parle de la Guyane. Et quand on parle de la Guyane, il y a même certains gigolos qui estiment que c'est une île. Hein c'est comme si en île de france j'étais obligé de prendre ma pirogue pour aller en Normandie. Aujourd'hui, on a ces gens-là qui, qui ont médias ouverts, qui ont médias ouverts, média ouvert. et c'est pas qu'ils veulent gouverner, ils vont gouverner. Et, et quand Macron, et quand les gens vont aller voter pour Macron, quand tous les insoumis vont se précipiter aux urnes pour aller voter pour Macron, pour faire barrage à Marine Le Pen, eh bien ils le feront sans condition, ils le feront sans condition comme ils ont voté pour Hollande en 2012, sans condition sans condition. Et, et, et... Ni Macron, ni Le Pen. Je ne voterai pas du tout au deuxième tour s'il y a ces deux canards, je ne vote pas. C'est très bien de le dire ça. Non, et puis rappelez le... Rappelez le simple mot du grand poète Octave Mirbeau à la bourgeoisie les grands salons au prolétariat l'isoloir. Vous trouverez ça dans le jardin des surprises. Eh ben je ne connaissais pas. C'est voilà. au bout choisi des grands salons euh, au peuple du Valois. Et a... au prolétariat du Valois. Et au prolétariat du La parole pas. la nuit Debout, à un messire italien. Euh, que ça fait longtemps qu'on est sur la place République. Donc euh, la République euh, sur la place République. Qu'est-ce qu'on fait la nuit des C'est un mouvement socio culturel démocratique. Donc c'est euh, en libre expression euh, de, de tout ce qu ce qu'on peut. Euh, donc euh, euh, nous, Nuit debout, euh, on, a, on a bien participé avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis le premier que j'ai travaillé pour Jean-Luc Mélenchon. Euh, moi, je suis J'ai fait la marche euh, avec Jean-Luc Mélenchon. C'est la, la première personne que je regarde dans toute ma vie. Elle euh, a marché avec la population, avec euh, toutes les peuples, avec toutes les personnes. Elle euh, a marché de la place de la Bastille, arrivé à la République. Donc moi j'aime bien lui parce que c'est une personne qui encouragé plus fort que les autres. Elle n'arrive pas avec un Mercedes avec la limousine pour dire blablabla, je te lave le visage et on va partir. Non, non, c'est un monsieur qui a vraiment des, des, des, des, des, des, des, des situations concrètes et, et, comme elle a bien expliqué lui. Et, donc euh, euh, moi je suis avec lui, moi je suis avec lui. Et pourquoi je suis avec lui Parce que moi, je suis à le meeting de l'hologramme, je suis à le meeting de la Bastille, je suis avec lui, ou même à Toulouse, à Marseille, je suis avec lui. Voilà, je travaille pour lui. Je travaille pour lui. Merci Jean-Luc Mélenchon. Et donc, merci pour toi. J'espère que ça va aller. Je vais, je vais dire une chose, pour moi, je, je veux revenir sur, sur, sur plusieurs points, la transition énergétique et remplacer le nucléaire, il faut que ça soit un, un remplacement progressif, et les centrales nucléaires, si on les ferme demain, elles vont continuer à polluer pendant au moins 10, 15, 20 ans, le temps de les démanteler, donc de toute façon, le, le, le fait qu'elles polluent vaudrait mieux les utiliser pour la transition énergétique. Donc on... Je voulais dire aussi une autre chose, c'est que les centrales nucléaires, ce sont ni plus ni moins que des cocktails qui utilisent une réaction nucléaire pour faire chauffer de l'eau. Et cette eau qu'elle chauffait, elle sert, elle sert à. Elle sert à, à faire tourner des turbines qui, elles, à leur tour, font, produisent de l'électricité. Donc la, les, les centrales nucléaires, c'est une vieille technologie de 1900, 1910-1920 euh, avec la fission nucléaire. Et cette, euh, cette utilisation, euh, c'est comme la, la locomotive à vapeur euh, pour faire tourner des turbines. Euh, L'utilisation de la vapeur pour faire tourner des turbines, c'est vieux. Il vaudrait mieux passer à la technologie euh, propre, c'est-à-dire des éoliennes, voire euh, des photos sensibles, l'énergie de la lumière et l'énergie de l'hydrogène. Ça, c'est des énergies propres et des énergies du futur mais on y viendra, euh, ça va rentrer tout doucement dans la, dans la tête des gens. Par contre, il faut savoir aussi que tant qu'il y aura des armes, euh, la bombe atomique, il y aura des centrales électriques nucléaires. Parce que pour produire des bombes atomiques, il faut euh, de l'énergie nucléaire civile. C'est malheureux. Alors déjà, déjà, il n'y a, a pas d'énergie, il euh, n'y a pas d'atomes civils ou d'atomes militaires. Ça ça fait partie des, des criminels de propagande. Et là, il y, y a une dame qui, est, qui, a, qui a rencontré François Hollande aujourd'hui. Et elle lui a parlé ben, de l'assassinat de Monsieur Liu. Euh, et donc elle va, nous, elle va nous dire un petit peu, euh, elle va nous parler d'elle, nous dire de quelle association elle fait partie. et de zéro association. Voilà, okay. tu vas nous dire ton témoignage. Bonjour à tous, euh, en fait je ne fais pas partie d'association, j'aide euh, juste les familles euh, de Et en fait aujourd'hui par hasard j'ai rencontré monsieur Hollande qui faisait euh, une visite d'un journal indépendant. Donc je me suis permis de, je me suis permis de... de lui demander euh, les violences policières, donc qu'est-ce qu'il en pensait Attendez 30 secondes, ma tête. c'est Et donc il m'a répondu clairement que c'était la justice qui devait faire son travail. Et quand je lui ai rappelé qu'il avait rencontré plusieurs policiers qui avaient tué des gens, donc il restait blême. Ensuite, quand je lui ai fait part que les familles de victimes il est resté pendant des années sans réponse. Il m'a dit que c'était pas de la politique mais c'était juste un truc qui devait faire son affaire et donc je lui ai rappelé bien sûr que la loi dite de sécurité a été créée sous son gouvernement, le PS, donc il est resté blême aussi. Je me suis fait un peu par comprendre qu'il fallait que je parte, mes questions étaient trop trop dérangeante à leur goût. Mais bon vu ma force de caractère, euh, j'ai continué mes questions. Je lui ai dit rencontré Théo. Il a dit que là, oui, il y avait des vidéos, donc des preuves. Ok, il y a des preuves, mais les policiers, en attendant, ne sont toujours pas euh, condamnés. Il y en a un, grâce à nos impôts, qui est mis au, qui est mis au vert, enfin, ce qui est tout à fait pas normal. Nous, euh, citoyens lambda si demain on est... Euh, si on tue quelqu'un ou qu'on viole quelqu'un, bah, on va être directement mis euh, au dépôt. Oui. Et l'impunité policière, oui, elle existe, il ne l'a pas sorti de sa bouche, mais on le sait tous. Après cela, j'ai été euh, mise à part par euh, des policiers qui m'ont demandé ma pièce d'identité. Alors euh, actuellement, j'ai 28 ans, j'ai jamais eu de contrôle de police. Donc je leur ai demandé si euh, parler au président était euh, une faute. Un délit. Ouais, un délit. Ils m'ont répondu que c'était leur droit de me contrôler, donc ils m'ont suivi euh, et ont pris ma pièce d'identité. Donc je leur ai dit que j'ai, enfin, mon casier était vierge et que j'avais rien à me reprocher, à part dénoncer ce qui se passe euh, dans la France actuellement. Et donc ils ont pris en photo mon passeport, par contre ça c'est interdit. Et donc le policier m'a répondu, depuis tout à l'heure vous, vous dites que l'impunité policière existe, et bien là vous en faites... Euh, en gros vous en faites euh, l'expérience. Et donc je me suis énervée et je leur ai dit qu'ils ne savaient pas à qui s'attaquer parce que j'avais euh, derrière moi euh, des collectifs et des personnes, euh, et des personnes, bienve des personnes bienveillantes qui euh, s'il m'arrive quelque chose seront derrière moi. Et il m'a répondu bah à bientôt car vous serez convoqué. Donc euh, de là j'ai appelé un avocat qui m'a dit que c'était interdit, qu'ils n'avaient pas le droit de prendre en photo mon passeport. Et que, en gros, si je me faisais convoquer, c'est parce que je gênais. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, affaire à suivre. Si demain je me fais convoquer par la police, radar. je n'irai pas toute seule. Et comme on je leur ai dit qu'il y a une centaine de là. personnes on qui seront derrière là. moi. Plus, euh... on sera plus, sera des Donc, des à l'heure actuelle, euh... dire mignons. des propos dérangeants au monsieur, euh... oh, à monsieur Hollande, qui <rire> quitte ce gouvernement de merde. Bah, vaut peut-être euh, des problèmes judiciaires. Moi ça me fait bien rire. Hein. Mon casier judiciaire est vierge, je n'ai rien à me reprocher. Et oui aujourd'hui euh, notre police tue des gens. Oui. Et c'est la réalité. De... Il faut arrêter de se cacher derrière euh... Et des enfants. derrière dire c'est la justice qui fait son travail. C'est la politique, c'est la justice. Maintenant moi je pense que le... on en a fini de parler, ça fait 20 ans que les gens essayent de trouver des solutions. Il n'y a aucune solution. Je voulais juste féliciter Monsieur Poutou, quand même euh, qui a eu un mot pour nos victimes et nos morts. C'est le seul à l'heure euh, actuelle. Mais euh, à un moment, il va falloir que le peuple il se réveille et arrêter de mettre des cases les communautés. On est tous des citoyens français et des citoyens du monde. Et si on fait comme la Guyane et qu'on se réveille tous dans la rue, je pense que leurs visages changeront et nous écouteront. Oui. Voilà. Eh bien, on te remercie franchement pour ton témoignage. Et moi, je sais que... Il y a Amine Mansouri en 2015 qui s'est pris une balle de LBD40 en plein dans le ventre qui a failli crever d'une hémorragie interne. Ce sont ses amis qui l'ont traîné jusqu'à chez son père. Et c'est comme ça qu'il est opéré trois heures et qu'il a survécu à, à, cette, à cette agression. Et effectivement, en France, on a une police qui vit dans une impunité totale. Et il faut bien comprendre que cette impunité, l'impunité du chien, c'est celle du maître. Et quand un chien vous meurt, il ne faut pas attaquer le maître... Il ne faut pas attaquer le chien en justice, il faut attaquer le maître. Et aujourd'hui, sur tous les problèmes, que ce soit Théo, euh, que ce soit euh, Adama, que ce soit Rémi Fraisse, l'actuel Premier ministre, qui aujourd'hui s'est permis de dire à un des leaders du mouvement en Guyane, qu'il qu qu a interrogé, qui a dit « Que comptez-vous faire ?» Il a dit « Nous ne ferons rien parce que nous ne sommes, nous ne sommes déjà plus au pouvoir. » Mais ce qu'on peut dire à, à M. Cazeneuve, c'est qu'il était au pouvoir et qu'il était ministre de l'Intérieur au moment de la mort de Mifres, au moment de la mort d'Adama Traoré, au moment de ce qui s'est passé pour, pour euh, Théo, et que donc on le rend directement responsable, et qu'effectivement, quand il ne sera plus euh, Premier ministre, et eh bien c'est lui qui va être convoqué. Ce n'est pas Madame, qui, qui c'est lui qui va être convoqué en justice. Voilà. C'est C'est des menaces. Ce sont des, des menaces. Oui. Alors Roger, je suis d'accord avec toi parce que et avec Pierre. L'autre fois Pierre euh, parlait avec euh, Michael sur la culture française. En fait, oui. Mais en fait, c'est vrai que la culture n'est pas forcément française. Elle est universelle. Disons que la littérature française et l'art français, ils ont des multiples, euh, comment on dit, influences. Comme l'art espagnol aussi, et la culture est universelle. Et si on veut, elle n'est pas au service d'un parti ou d'un mouvement. C'est l'homme qui doit être au service de la culture. Oui, parce que comment on pourrait définir la culture française Comment Mélenchon pourrait dire qu'est-ce qu'est la culture française J'aimerais vraiment qu'il nous donne une explication. Qu'est-ce que c'est que la culture française pour lui Est-ce que c'est le célèbre Camembert Alors, Tintin il est belge déjà. Donc déjà, il n'est pas français. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est les malheurs de Sophie Est-ce que c'est Balzac Est-ce que c'est Houellebecq Est-ce que c'est Jules Vallès Enfin, c'est tellement multiple. L'homme, on est tous tellement multiples que nous mettre dans une case, en dire qu'on est français, c'est déjà nous mettre dans un camp. On peut pas être. On est multiple. On n'est pas dans un territoire. Vas-y. Alors, pour ceux qui ont internet. La culture française, vous allez sur internet, vous tapez Jean Cocteau 1942. Jean Cocteau était avec le bras droit de la culture d'Adolf Hitler au palais de Chaillot et les grands sculpteurs français, certains dont Derain, qui était le grand sculpteur français, disaient devant les responsables nazis il faut enlever de l'art français cet art juif. Cocteau était là, euh, etc. Voilà. Pendant que, Picasso, pendant que Picasso faisait autre chose. Mais ce que je veux dire, je suis d'accord, Shostakovich, Brahms, etc. passent par-dessus les frontières, et c'est pour ça qu'à Nuit Debout, pratiquement les CRS étaient au garde-à-boue. Il y avait un silence. Il y avait un silence magnifique. C'est-à-dire que le pouvoir avait compris que on, on, on ne s'essuie. La population n'est pas un tapis. On s'essuie pas sur les gens. Voilà. Stop. Je te repasse. Je veux dire quelque chose. Vas-y. Je vous prie la parole. Donc, euh, je vous ouvre la parole. Euh, parce que j'aime bien Mélenchon, j'aime bien Jean-Luc Mélenchon parce que Jean-Luc Mélenchon, euh, j'ai participé avec lui, j'ai travaillé encore pour lui Jean-Luc Mélenchon c'est un grand person, un grand personnage pour moi euh, parce que lui il a bien parlé pour le, le, la réforme des services sociaux en France euh, donc euh, moi aussi j'ai participé euh, avec lui pour ce, cette, cette, ce grand travail pour réformer les, les services sociaux en France, donc euh, mettront les grands problèmes qui subsiste encore sur la France. C'est un problème que le premier problème, ça, ça, ça, ça, ça parle de logement. Donc logement, il y a plus de 150 millions, euh, millions de SDF sur Paris, il y a plus de 3, 350 millions de, de, de, de bâtiments vides, donc ça c'est inexplicable ça, ça c'est quelque chose que vraiment on n'a pas euh, rien à dire, Et donc ça dit qu'il y a quelque chose que vraiment ça marche pas ici en France, en Paris, généralement, Et parce qu'on est en Paris, donc euh, moi je suis d'accord avec Mélenchon parce que c'est lui. Elle a, elle a promis, elle a dit, que lui, il va réformer les services sociaux, il va, va, va abolir l'expulsion en France. Et elle va réformer tous pour les personnes qui ont les premiers, les premiers besoins de la nécessité humanitaire. Avec les droits humanitaires, c'est abolir l'expulsion. Vive Jalouk Mélenchon. Vive Jaluc Mélenchon. Oui, moi je, je, je pense qu'à partir du moment où il y a une élection qui est emblématique du système de la 5 République, qui sont les déchéances pestilentielles, euh, aucun candidat ne peut être euh, euh, à notre goût, vu que théoriquement la France est, un, est une République où le peuple est souverain et qu'il est donc impossible de présider un royaume, euh, on peut juste y régner et normalement le souverain c'est le peuple. Voilà donc. Euh, il y, a, il y a pour moi euh, des choses très importantes. Là, actuellement, on a, on a un ami, Frédéric Ragenes, qui se trouve à Athènes. Et donc on va, es on va essayer avec euh, Claude, parce qu'elle a un portable qui peut se mettre sur internet, de le joindre directement en audio euh, sur Facebook parce qu'il est comme nous, il est désargenté et, et donc euh, on peut pas l'appeler sur son portable en Grèce. Et Il va nous parler un petit peu de ce qui se passe en Grèce au niveau des squats. Là-bas euh, là, on, là -bas, ils ont déjà euh, Jean-Luc Tsipras euh, ou Alexis Mélenchon euh, au pouvoir. Et euh, ce pas la joie, hein. c'est-à-dire qu'on expulse les gens, euh, ce n'est pas la joie pour les réfugiés, ce n'est pas, pas la joie euh, pour les citoyens, pour les Grecs. Et donc il faut que les gens redescendent un petit peu de, de, cette, isp... de cette espèce d'image idéalisée euh, de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils ont leur Mélenchon en Grèce et il est au pouvoir. Et euh, franchement, le peuple déguste euh, assez grave. Voilà. Et donc d'avoir quelqu'un sur place qui peut nous en parler, ça va peut-être ouvrir un petit peu les yeux euh, euh, aux personnes qui en France euh, je, je le pense personnellement, se leur et vont avoir des lendemains extrêmement difficiles Oui, euh, bonsoir, donc je viens vers vous euh, c'est pour vous parler d'un marché gratuit euh, qui va se passer le 9 avril ce que c'est un marché gratuit c'est à dire, voilà c'est un espèce de débarras de printemps donc au lieu que l'objet ou alors la, la petite vaisselle le petit meuble le finissent dans une décharge et voit, il va vous dire non, non, s'il vous plaît, non, pas dans une décharge. Et bien c'est sur la place de la République que ça se passe et on est y heures, Donc, le 9 avril, voilà Donc le 9 avril, sur la place de la République, venez nombreux et venez débarrasser vos placards essentiellement des vêtements de femmes, euh, d'hommes. Excusez-moi. C'est un dimanche. Oui, c'est dimanche 9 avril sur la place de l'art et public. L'art et public. Voilà, donc c'est la ZAD qui veut, qui veut dire zone à dignité ou zone à don, quand vous voulez, quand vous l'entendez. Et, et aussi, j'en a discuté, pourquoi pas? Voilà. Et gratuite, en toute convivialité. C'est une autre philosophie qui est voilà. Donc c'est la consommation, c'est une alternative à leur monde. Pas Donc pas d'argent et vous payez avec un sourire, un très grand sourire. Bienvenue à vous. Bien. Eh bien, merci. Mais, merci Merci, Asna. Euh, là, on, va, on essaye de joindre. Minutes, hein. on, on arrive oui, il y a Et on, on aimerait réellement pouvoir euh, avoir Frédéric pour qu'il nous parle en direct de Grèce, euh, de, de ce qui se passe socialement, politiquement, qui est extrêmement intéressant. Et qui, et parce que la Grèce, je dirais, elle a, elle a 10 ans d'avance sur ce qui va se passer en France. Il faut bien voir que la crise, il, il, il, il, il, il, la, il la bouffe, il la mange et que bientôt euh, on va se retrouver dans cette situation avec de plus en plus de suicides. Parce qu'il faut voir qu'en Grèce, euh, on se suicide énormément à cause de, des conditions sociales et de voir comment des gens qui se présentent comme la, comme la gauche euh, sont les gens qui sont co-gestionnaires de, de cette misère et de cette montée de la misère et, et de la gestion de la dette. Voilà. Ah, donc on essaie de... Mais la France et la Grèce, c'est deux choses différentes. Tu lui parles... Ça sonne. Frédéric Frédéric Frédéric Frédéric, tu nous entends Qu'est-ce que tu as Bon parleur. Non, euh, non, on, au fond, on passe là-dessus. Allô Allô Allô c'est... Attends, hein, une seconde, on, on arrange. T es, t es un problème technique, attends. surtout ce... mmh, est... Est... Mmh, est... Est ça. Hein. Donc on, on essaye de joindre me... Frédéric Saganet. Alors... Allô parler au téléphone. Et... Alors... Et... À... Allô vous vous oui, tu nous entends Frédéric Oui, parle assez fort. Oui, allô Frédéric, tu nous entends Allô Oui, est-ce que tu nous entends Frédéric Je crois qu'il nous entend pas là. 1, 2 euros, euros, je fais des problèmes. Allô, allô c'est bon là allô, Tu nous entends Frédéric Ouais. J'ai mis le Bluetooth. Ah, hein, tu vois, Bluetooth. Oui, on t'entend, on t'entend. Faiblement, mais on t'entend. Parle assez fort. Oh, Alors, okay. est-ce que tu ne peux nous parler de la situation en Grèce Oui, euh, c'est Ça y est, ça marche. Il fallait mettre le... Oui Ah, bah, c'est bon, allez, allez, allez, allez, oui. Il gens a pas de, gens pas de travail. Moi je, euh, moi, je suis à Exarchia, c'est pas. pas suis, un peu différent de, du reste. Ah, euh, euh, euh, euh, euh, euh, donc, tu es dans le quartier d'Exarchia à Athènes Ouais, euh, et, et donc, et donc là-bas, comment les gens s'organisent euh, avec ça, ça une, une, une, une grande diversité euh, culturelle, plein d'horizons. Plein C'est euh, un, un bon endroit. Oui, Allô. oui. Oui, on est, on est, toujours là, on est toujours là, on t'écoute. Ouais. Euh, après, vas-y, bah, pose-moi la question, j'y répondrai, hein, si Oui. Veux. Alors, euh, euh, j'ai. Je... Est-ce euh, est que tu m'entends là Est-ce que tu m'entends ouais, je... Bon. Ouais. Alors, moi, ce que je, ce que je, voulais savoir, c'est que j'ai vu quel téléphone il a. Euh, c'est pas un téléphone, on est sur Facebook. Oui, est-ce qu'il a un iPhone Comme ça, ça FaceTime, on s'appelle en festival, on l'entend mieux. Là. Oui, mais là, pour le moment, ce qu'il faudrait, c'est faire silence. Donc, est-ce que, est que tu, tu, tu, tu, tu as... Il y a eu des distributions, là, je crois, dans le quartier d'Exarchia et, et, et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des initiatives locales pour, en fin de compte, combattre la misère et le paupérisme euh, J'ai pas compris, pourquoi tu Est-ce Est que tu peux fois, nous parler là, des initiatives locales pour combattre le paupérisme Pour combattre le quoi Le la, paupérisme, la, la, la, la misère. La misère. La, la, pour combattre la misère localement, comment le ah, ben, je... Oui bah écoute, euh, déjà euh, le soir, le soir euh, les, euh, les, les, les magasins qui font de la nourriture euh, jettent pas leur euh, nourriture, ils la mettent dans un sac en de plastique devant chez eux. Là. Donc il la distribue euh, en... Bah il la distribue pas, il a, il ils il mettent il il met ça de, sur un pierre et puis euh, Les gens viennent la glisser. D'accord. Bah, après il y a beaucoup de. Après il y a beaucoup de, euh, de collectifs de, cu de cuisine euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui bossent pas mal euh, avec les réfugiés. D'accord. Et toi, toi, tu es tu tu, es, tu étais sur la marge d'Alep aussi. Oui, oui, j'étais sur la marge d'Alep Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh... euh... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la marge d'Alep hein ah, la marge Alors, la marge de euh, euh, euh, moi je trouve que c'est une très bonne initiative pour rendre réel le conflit euh, en Syrie. Les gens, en oui, c'est un, un vidéo, c'est euh, pas vraiment réel quoi. Euh, et quand tu vois des gens qui marchent vers cette destination-là, ça rend réel le conflit. C'est une bonne initiative, mais. Le problème, c'est que, euh, il, y a des, voilà, il, y a, il y a deux groupes, tu vois, il y a le groupe des marcheurs et le groupe des leaders, et donc, du coup, euh, euh, du coup, euh, c'est un, une marche fragile parce que dès qu'ils vont arrêter les leaders, euh, arriver en ski ou je sais pas où, euh, la marche va s'arrêter. Et quand je suis parti, moi, c'est le message que j'ai laissé. Et, euh, et pour que personne ne soit indisportable, euh, comme ça euh, la marque pourra euh, aller. Bout, et si euh, les gens sont indispensables à tout ce moment, oui. et, et après euh, tout ça, on a D'accord, donc toi toi tu t'es dans, dans cette marche, tu, tu penses qu'elle n'est pas assez gérée par et pour les marcheurs. Et puis, bah ouais, il y a des gens qui la ils marchent pas souvent, où il y en a un ou deux qui marchent sur tous les autres, euh, et, les, bah, et les autres bah, subissent un peu le, le parcours, euh, subissent un peu... Euh, C'est un petit peu comme la... la, la... Euh, après, après, je vais te dire, c'était il y a euh, 15 jours, donc peut-être oui. que ça a changé et que... Euh, donc en fin de compte, en fin de compte, les, les gestionnaires sont, sont des politiques. Euh... Comment les gestionnaires sont des politiques, en fin de compte, sur cette marche. Ouais, en vu qu'en qu en fin de compte, c'est les, les gens qui gèrent ça ne marchent pas. Et, et en fin de compte, c'est un petit peu des politiques qui prennent la décision à la place des, des, des militants de terrain. Non, non, je ne vais pas. Non, non, non, je ne sais pas. Je pense que c'est juste des gens, des citoyens, mais il y a des groupes de citoyens, C'est Ce n'est pas une question de les gens qui ont organisé la marche le premier, ils veulent continuer à organiser les trucs, C'est bien, mais que ces personnes soient Parle fort parce qu'on a du mal à t'entendre. Après, ce que je dis là, c'est il y a 15 jours, ça se ça a tellement changé et... Ils ont besoin de Je te remercie Frédéric parce que là, je, on n'arrive plus à t'entendre. Ça parle, ça parle tout autour. Euh, voilà, donc euh, j'espère la prochaine fois on aura on le matin un... ou euh, un... non, depuis heure du ah, midi un... euh, il y a moins de, de monde et on peut ah, c est, c est plus casse. Plus... D'accord. Tu, tu, tu, tu, tu, où en est ton, ton procès? Parce que je crois que, que la police, justement, un... euh, un... aimerait bien te mettre en prison parce qu'ils t'ont ils t'ont maltraité sur une manifestation. Et euh, depuis, tu es poursuivi. Euh... Ouais. Oui, tu peux en parler un petit peu Ouais, ben bah, écoute, j'ai 4 mois de prison ferme là. 4 euh, mois de prison pour ferme, oui. Pour euh, ne rien faire mais après, on a été poursuivi à la police. Euh, donc, j'ai vais faire appel et puis. Il faut que tu me de mon arrestation parce que. J'avais cinq témoignages de euh, vidéos, ah, mais ça n'a pas suffi pour convaincre euh, oui. les juges. Donc, si tu plus de témoignages, euh, euh, la, quand tu ne fais rien, la police ment et dit voilà. Euh, ça fait ça, ça fait ça. Donc en fin de compte, tu es automédia, tu as, as fait des images en, en juillet 2016, euh, tu t'es fait matraquer et, et arrêter et après la police a porté plainte contre toi. Bon, je, on va te dire au revoir parce que là, il y a vraiment trop de bruit, j'arrive arrive plus du tout à t'entendre, ça, ça devient extrêmement... Je te, re, je te remercie vraiment beaucoup Frédéric, on essaiera de te joindre dans de meilleures conditions à l'avenir. Voilà. Et franchement, merci pour ta okay, participation. C'est hein. moi qui te remercie. Et bon ouais, courage. A plus. Ciao. Ouais, ciao. Salut. Alors, on a là, là je crois qu'on euh, on, on va arriver... bah oui, euh, on, on a déjà dépassé le, le terme de l'émission. Donc, ben bah, on va terminer cette émission numéro 11, Radar, du 6 avril 2017. Et on vous dit ben bah, à la semaine prochaine, peut-être.